Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife. Euh, on est le 30 octobre 2020. Comme vous pouvez le voir, il fait magnifique ici, on a 26 degrés donc euh, c'est un temps idéal pour, euh, pour être dehors ici à Tenerife. Euh, malgré le confinement, ben, on, peut, on peut sortir ici à, à Tenerife, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de confinement ici à Tenerife, heureusement. Euh, alors qu'en France et en Belgique, euh, bon, vous, vous connaissez la situation actuelle, euh, ici en principe à Ténérife il n'y a pas de problème, euh, les gens peuvent encore venir euh, pour autant qu'ils ont un, un test négatif, donc euh, tout se passe bien ici à Ténérife, si vous avez envie de venir en vacances, eh c'est l'endroit idéal, comme vous voyez en hiver ici, euh, c'est comme l'été en France ou en Belgique. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question euh, que beaucoup se posent. Pourquoi est-ce que 90, 90 des traders débutants perdent rapidement leur capital Eh bien, la première chose à savoir, c'est que le trading, ce n'est pas quelque chose d'aussi évident qu'on qu puisse le penser. Euh, en fait, euh, lorsqu'on veut prendre une position et qu'on n'y connaît rien au trading, très souvent euh, on, on va prendre un trade dans le sens opposé de ce qu'il faudrait donc c'est contre-intuitif. Il est absolument indispensable d'avoir une méthode d'apprendre euh, à trader pour arriver à avoir des bons résultats. Si vous vous lancez dans le trading, vous ouvrez un compte euh, sans avoir aucune formation et eh bien vous allez faire comme euh, 90% des, des personnes qui se lancent, vous allez perdre très rapidement votre capital donc ce serait dommage. Il est donc indispensable que vous passiez d'abord par une formation euh, théorique et puis surtout pratique pour arriver à comprendre comment tirer profit de cette activité fantastique qui est le trading et qui s'adapte parfaitement à la situation actuelle où euh, on doit rester chez soi, on doit faire du télétravail et pourquoi pas faire du trading pour arriver à avoir un complément de revenus et peut-être un jour même vivre uniquement de vos revenus euh, du trading. Donc c'est la raison pour laquelle euh, la plupart des, des traders débutants euh, n'y arrivent pas, n'arrivent pas à avoir de bons résultats et chercher par soi-même une bonne méthode, ça peut vous prendre des années, certains ont mis 10 ans à trouver une bonne méthode alors que vous pouvez aller beaucoup plus vite si vous suivez une formation au trading par des gens qui eux ont l'expérience. Moi ça fait plus de 10 ans que je fais du trading, il y a d'autres traders aussi qui font du trading depuis des tas d'années donc ce sont des gens comme nous qui peuvent vous conseiller et vous aider à arriver à de très bons résultats dans un délai beaucoup plus court que si vous cherchez par vous-même. Donc ça vaut probablement la peine de dépenser quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros au début pour vous, vous mettre dans le bain, dans les meilleures conditions, avoir les méthodes efficaces pour gagner de l'argent et je peux vous dire qu'une fois qu'on a une bonne méthode, on peut gagner de l'argent tous les jours. Donc si vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir de chez vous avec simplement une connexion Internet et un ordinateur euh, vous n'aurez pas besoin de sortir, d'aller travailler euh, dans une entreprise, vous pourrez avoir des gains peut-être un jour suffisant pour vivre uniquement de cette activité-là en tradant quelques heures par jour et devenir ainsi un trader professionnel qui gagne très bien sa vie et il n'y a pas de limite. L'avantage dans cette activité c'est qu'il n'y a pas de limite, vous pouvez gagner de très grosses sommes tout va dépendre du capital que vous aurez au départ et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc le capital vous l'aurez très facilement euh, même si vous-même n'avez pas de capital au départ, vous trouverez pas mal de gens qui sont intéressés de vous confier de l'argent pour le faire fructifier. Donc ne cherchez pas midi à 14h, la, la bonne méthode c'est suivre une formation et de cette manière-là vous irez beaucoup plus vite et vous verrez tout de suite si le trading est fait pour vous et si vous pouvez gagner de l'argent de cette manière-là. Donc si vous êtes intéressé par apprendre les bases eh bien vous avez un lien ici au-dessus et sous la vidéo pour vous inscrire sur un de mes sites et avoir déjà une formation offerte qui vous donnera les bases pour démarrer dans le trading. Voilà, j'espère que vous allez bien, que ça va continuer à aller formidablement bien pour vous. Euh, donc songez euh, peut-être au trading si vous cherchez une activité complémentaire quand vous êtes bloqué chez vous. Euh, C'est l'activité la, la, idéale pour, pour moi pour arriver à avoir euh, des revenus en étant chez vous si vous avez un ordinateur et une connexion Internet. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous êtes passionné par le trading, suivez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, mettez un like sur cette vidéo et partagez-la. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.